Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui je vous emmène avec moi à la FNAC de City2 qui se trouve à la station Roger à Bruxelles. Vous voyez bien que les décorations à l'intérieur de cette galerie sont magnifiques et cette composition en forme de sapin est originale, j'aime beaucoup. Donc la FNAC se trouve au dernier étage de la galerie City 2 et euh, je vais vous emmener avec moi pour essayer de voir euh, s'il y a des nouveautés au niveau des livres de coloriage ou tout simplement feuilleter quelques livres de coloriage. Alors, les livres de coloriage se trouvent au petit rayon destiné au loisirs. D'habitude, il est beaucoup plus fourni que ça, mais à mon fort étonnement, je n'ai pas trouvé un grand choix de livres de coloriage. Donc, je vais commencer par cet agenda à colorier 2019-2020 de Johanna Basford, sorti en août 2019, avec sa magnifique couverture couvrant des illustrations poétiques et extraordinaires. J'enchaîne avec ce petit carré euh, d'art-thérapie sur le thème des sirènes, sorti en juin 2010, euh, 2019. Pardon. Vous avez 100 motifs détaillés à colorier, des sirènes, des nymphes, un univers autant poétique que fantastique. Le papier me semble épais et de bonne qualité, en tout cas d'après mon ressenti. Alors, à côté, il y a des marque-pages énigmatiques félins sortis en octobre 2018. Donc, ce, ce n'est pas un produit récent, mais qui est toujours d'actualité et apparemment, ça se vend très bien. Donc, ce sont 20 marque-pages détachables et à gratter avec un grattoir inclus sur le thème des chats. Une fois fini, vous pouvez les plastifier pour mieux les conserver contre l'usure, etc. Vous avez sur le thème de l'espace... Euh, étoiles, planètes ou sur le thème des fleurs. On enchaîne avec les grands classiques de Disney, les 50 marque-pages euh, à colorier aussi et euh, pour euh, la somme de 6,70, euros alors, pour revenir au format carré, vous avez les carrés d'art thérapie euh, doudou qui est sorti en juillet 2019 avec 100 motifs détaillés à colorier pour un peu de réconfort et de douceur. Des sens, euh, simple, mais, euh, très chargé, très joli aussi. Black coloriage mandala animaux, sorti en octobre 2019 avec un fond noir et de magnifiques illustrations. Vous avez 60 coloriages peuplés d'animaux imprimés sur fond noir pour un maximum d'élégance et d'effet. C'est à vous d'ajouter par exemple des paillettes, des petits diamants, etc. Donc vous pouvez vous contenter uniquement de colorier les espaces blancs ou alors de, de dynamiser, hein, d'embellir de, un petit peu le fond noir pour agrandir votre votre mandala, et vous avez 55 compositions originales imprimées sur fond noir, euh, un dessin par page et des pages entièrement détachables. Alors, un petit retour vers les marques pages. Vous avez plusieurs choix entre Mickey Mouse, les papillons, petits peuples de la nature, des dessins raffinés euh, illustrés sur un papier qui semble épais et de bonne qualité. Voilà, un grand choix euh, s'offre à vous pour les marque-pages. Alors, un peu plus en haut, vous avez Disney Vitro, sorti en mai euh, 2018. Un must entre l'ancestral et le contemporain, cette mise en valeur de l'art du vitrail avec les plus belles scènes Disney. Son composition de scènes et de personnages Disney représentés en vitrail pour mieux mettre en, euh, un accent sur l'art du vitrail, un art noble et intemporel. Oh, C'est magnifique Celui-ci est magnifique Alors, Vous allez faire un coloriage en style mosaïque, comme ça, en vitrail. Oh, Alors, vous un en style mosaïque, ça, en vitrail vous avez les personnages de Disney en vitrail. Donc vous allez essayer de décomposer la, la couleur avec des tons rapprochés pour constituer une sorte de dégradé ou alors créer des contrastes pour faire ressortir le volume. Monsieur le clair, la petite sirène, enfin il y a un peu de tout. Oui. Vous le Ici, tout en haut. Ah. <rire> voilà. Peter Pan. Les illustrations sont magnifiques. c'est à vous d'ajouter le bout que vous voulez magnifique je vais pas faire tout le livre mais voilà vous avez une idée de ce qu'il y a à l'intérieur je trouve les illustrations trop belles le papier a l'air de qualité il n'est pas trop épais mais voilà je ne sais pas ce que ça donne une fois euh, colorié euh, au feutre à alcool. Est-ce que euh, le feutre va transpercer Je ne sais pas. Mais En tout cas, les illustrations sont magnifiques. Superbe bon. J'aime beaucoup en tout cas. Magnifique Là, vous avez des reprises de certaines illustrations en forme de cartes. Et là, vous pouvez écrire votre petit mot ou une, carrément euh, un message. Voilà. Donc, je vais le Il fait 19 euros. Alors, on passe à ce magnifique livre « Jungle, une aventure exotique et un carnet de coloriage » sorti en août 2019. Ce livre vous plonge dans un univers exotique où les animaux, les insectes et les plantes de toutes sortes, de tous genre, composent une nature dense et sauvage. Alors, le roi lion avec 60 dessins à colorier, euh, un dessin euh, par page, donc euh, à colorier, à détacher, à classer ou à encadrer, comme vous voulez. Voilà, le roi lion. 60 coloriages anti-stress, édition Hachette, et le prix est de 10,80 euros. Il y a celui-ci, portrait, 60 coloriages art-thérapie. J'aime beaucoup la couverture avec ses dorures comme ça. Disney portrait sorti en mars 2018 donc il n'est pas récent mais il est toujours d'actualité un super beau carnet de 60 dessins à colorier personnages des films d'animation Disney ou d'animaux sont mis à l'honneur à travers 60 coloriages ces portraits les mettent en scène de manière inédite mais aussi vous allez trouver des personnages qui ne sont fréquemment euh, fréquemment euh, voire pas repris dans d'autres livres de coloriage Disney comme Kiara Du Roi Lion 2, Mélodie de la Petite, sir de la petite Sirène 2 pardon, et euh, beaucoup de, de, de nouveautés, donc euh, à découvrir. Protégeons notre planète donc je tenais à vous présenter ce livre ⁇ Ma planète est unique ⁇ Papillon, coquillages, fleurs, océans, arbres, sans coloriage inspirant et poétique pour rendre hommage à notre planète, des feuillets détachables à épingler ou à offrir. Les dessins sont fins et le papier paraît de bonne qualité. Alors, dans la série des livres de coloriage d'art-thérapie de chez Hachette, on y trouve Disney, ABCDR, 60 coloriages anti-stress, sortis euh, en début 2018. On y trouve de tout, avec de belles surfaces à colorier ainsi que de nombreux détails. Plusieurs personnages pour chaque lettre et un large panel de héros, héroïnes représentés. Les dessins sont plutôt fins, les décors très travaillés, on... On appréciera certainement la grande diversité de, de personnages qui, qui figurent dans, ce, dans cet ouvrage, dans ce livre de coloriage. Et vous avez un dessin par page. Alors, toujours dans le coloriage d'art-thérapie, euh, il y a ce livre « neige les carrés d'art-thérapie » sorti en janvier 2019 vous avez dans, cette, dans ce livre de coloriage 100 dessins à colorier donc vous avez euh, surtout la boule à neige qui euh, se décline au gré de vos souvenirs de voyage et qui se répète euh, pour chaque illustration avec euh, euh, des personnages ou, euh, ou des, des animaux intégrés à l'intérieur de la boule à neige donc euh, vous avez de, de très très belles boules à neige euh, Très sympathique à euh, colorier, euh, de belles illustrations et le papier semble de, de bonne qualité. Toujours dans les formats euh, carrés d'art-thérapie euh, Disney, Mandala Disney, sorti en janvier 2018. Alors, euh, c'est une belle qualité de papier, assez épais euh, pour le feutre. Vous avez de jolis dessins Disney euh, et une belle variété de thèmes. Et comme bonus, vous avez des marque-pages à colorier en fin euh, de livre. Vous avez des coloriages magnifiques euh, qui euh, vous vont vous faire euh, retourner dans le monde de vos personnages Disney, euh, dans le monde de votre enfance certainement. Le format est carré. Ah non. Est à 6 Alors, il y a ce livre de coloriage Natural Beauty pour adultes avec 32 dessins détaillés pour un moment de calme et de méditation. Alors, il y a des illustrations un peu chargées. Alors ce livre est sorti en septembre 2019, euh, il est en français, vous avez des dessins euh, comme, je vous ai, comme je vous ai dit euh, très détaillés et des fois euh, très chargés, des portraits, des compositions florales, euh, un vrai régal pour ceux qui aiment les fleurs, les papillons et le portrait féminin. Voilà, alors, alors il est à 12 ornements 95. Carte magique à gratter euh, Disney, le Roi Lion, sorti en juin 2019. Vous avez un stylet inclus dans l'ouvrage et avec ce stylet, vous grattez les zones de des, du dessin pour faire apparaître de magnifiques couleurs qui, a, qui apparaîtront comme par magie. 12 coloriages à gratter. Alors, pour ceux qui aiment les chats, Chat mystère, sans coloriage mystère, de l'édition Hachette. Alors, vous coloriez les chiffres et les lettres et au fur et à mesure, vous découvrez l'image, le dessin, l'illustration. On ne voit pas grand-chose parce que bon, c'est schématisé et là, vous avez des, des indications. En fonction de chaque case, vous avez euh, la couleur qui est numérotée et euh, vous suivez tout ça. Vous prenez euh, les couleurs euh, correspondantes et euh, vous suivez. Euh, et au fur et à mesure, vous tombez sur l'illustration comme ça, en sorte de sérigraphie. Alors, il fait 14 euros. Alors, un mug en illustration licorne à colorier. Je trouve ça vraiment chouette comme idée, avec des feutres intégrés. Il y a aussi des licornes, un coffret de cartes à colorier. Je à partir du Donc voilà ce qui m'a mis pour ma petite promenade à la FNAF et je vous dis à très vite.